On a l'identité de la victime. Bonjour patron, la victime s'appelle Pierre-Emmanuel Salé. Hum. Les initiales ça serait donc PES. Il est mort de quoi ce brave homme Apparemment on l'aurait étouffé avec une substance qui est encore de sa bouche. Hum. Une substance hum. Effectivement, c'est de la merde. Il est donc mort étouffé par de la merde. Et on a des suspects Un nouveau venu en ville qui s'appelle Ifoodball. E mmh. Un nouveau venu en ville. Ok, on va s'en occuper. Envoyez ça en analyse. Je vais me laver les dents. Et salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Ça fait longtemps. Que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait j'ai passé tout ce temps à faire cette magnifique déco de Noël. Bon, en fait c'est pas du tout pour ça, c'est juste parce que bah il s'est rien passé les gars. Il s'est rien passé. Mais heureusement aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous annoncer et plein de trucs à vous dire sur eFootball. Vous allez voir que je veux encore pas les louper, mais bon, il mérite un moment. Première chose que toi, tu as à faire, c'est de liker et t'abonner, parce que ça, ça m'aide beaucoup, et en plus, c'est gratuit. Donc, je sais que vous êtes un peu dépenses, les gars, n'hésitez pas à le faire, au moins, ça ne vous coûte rien, et ça fait plaisir L'autre truc qu'il faut absolument que je te raconte, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Footmus, encore Luthor. Bah oui, mais tu vois, grâce à Footmus, j'ai pu acheter ce magnifique fond vert qui permet de faire plein d'effets, plein de vidéos, et qui va permettre de faire des vidéos encore plus qualitatives. Donc ça, par exemple... Ça vaut 150 euros. Donc, merci Footmus. Grâce à leur placement de produits, j'ai pu me payer bah, notamment ça. Donc, Footmus, c'est des magnifiques maillots. Celui-là, franchement, il est incroyable. Je le voulais absolument. Le maillot d'Arsenal, le deuxième maillot que je trouve vraiment trop beau. Donc, Footmus, c'est un site qui te permet d'acheter tes maillots moins chers. Donc, si tu veux commander pour Noël, je te le dis direct. C'est trop tard parce que ça met à peu près un mois à arriver, donc tu les payes moins cher. Mais la contrepartie, c'est que ça met du temps, donc il ne faut pas être pressé. Donc voilà, n'hésite pas si tu as besoin de maillots pas chers d'aller sur Footmus. En plus, il y a un petit code promo qui est dans la description qui te permet bah, de les payer encore moins cher. Donc voilà, ce site, il est validé, il est sûr, ce n'est pas une arnaque. Si tu as besoin, n'hésite pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'eFootball. Puisque aujourd'hui, jeudi, d'ailleurs on n'est pas jeudi, on est lundi. Puisque aujourd'hui, lundi, nous avons enfin eu des nouvelles de Konami par rapport à eFootball. Et ils nous ont annoncé enfin la sortie du Season Update sur eFootball. Je vous l'avais dit, ils nous avaient annoncé qu'ils allaient sortir un Season Update. Donc, c'est quoi un Season Update C'est tout simplement, bah en fait, ils mettent à jour les transferts et ils mettent les nouveaux maillots sur PES 2021. Mais sur PES 2021, mobile, c'est la petite subtilité. Ça ne sera pas sur PC ni console. Ça, c'est mort. Mais sur mobile, ils le font. Pourquoi ils le font pas sur console Oui, ils te disent que c'est trop compliqué. Moi, je t'ai déjà dit que pour moi, c'est une fausse excuse. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de se faire chier. Et c'est juste qu'ils veulent nous faire jouer à eFootball 2022, même si pour moi, c'est de la bouse. Après, c'est que mon avis, mais c'est mon avis. Voilà, je suis ici pour te donner mon avis. Bah, tu veux mon avis, je te le donne, c'est de la bouse. Donc, le Season Update sur PES 2021 Mobile sortira jeudi, le 16 décembre. Donc, tu vois, un petit cadeau de Noël, finalement. Wouh ouais, c'est un cadeau de Noël. Tu sais, un peu comme tes grands-parents, ils t'offraient le coffret AXE à Noël. Donc, tu vois, t'es content, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas la folie, quoi. Tu vois, on, aurait, on aurait préféré autre chose. Mais sur console, vous n'êtes pas en reste, puisqu'est revenu le meilleur défi, peut-être, de l'histoire du jeu vidéo, à savoir gagner un match. Défi 2, de gagner deux matchs. Défi 3, gagner trois matchs. Et il y en a qui disent Oh bah, Luthor, si ça continue, défi 4, ce sera euh, gagner 4 matchs. Bah non, bah non, ils vont quand même pas se faire chier à nous faire un quatrième défi Donc vous voyez, vous vous foutez de leur gueule Mais même, quand vous vous foutez de leur gueule, eux, ils sont même pas capables de faire à ce niveau-là, tu vois Ils sont encore en dessous Ils se disent trois défis, c'est bon, ça suffira. quand même pas se faire chier à en faire un quatrième, tu vois Donc oui, trois défis Et la chose qui est quand même, pour moi, intolérable Et là, même ceux qui défendent toujours Konami, que je salue même eux-là, ils vont rien pouvoir dire. Ou alors, j'attends l'excuse parce que là, à mon avis, ça va être, ça va être des, des petits gâteaux au chocolat enrobés de caramel. Euh, bref, ils n'ont toujours pas corrigé la faute d'orthographe qui date quand même du 30 septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Presque quatre mois que gagner un match, match ES. Ça choque pas, je suis connu. Bon, Qu'est-ce qu'on en a à foutre on va quand même pas se faire chier à corriger une faute d'orthographe. Euh, même eux, ça se voit que même eux, ils vont pas sur leur jeu, du. Et euh, je me dis que alors, soit personne leur a dit, ce qui est quand même bizarre, tu vois. Soit ils en ont vraiment plus rien à foutre. Oh, à mon avis, ils en ont plus rien à foutre. Oh, à mon avis, football 2022, tu vois, ils vont l'abattre, hein, à mon avis, ils vont le finir, à, ils vont le finir, tu vois. Et j'espère qu'ils vont nous sortir un vrai jeu de foot au printemps. Je vous rappelle que ce sera toujours qu'au printemps, pour l'instant, rien de plus. Donc, tu vois, en fait, j'avais envie de faire une vidéo, mais finalement, il bah, n'y a pas grand-chose à dire. À part si bah, si, quand même Le Season Update sur mobile. Et là, je sais que ça va encore faire râler tous les joueurs console. Et je comprends, parce que moi, je trouve que c'est abusé de ne pas le faire sur console. Surtout qu'il y a encore plein de mecs qui jouent à PS 2021. Et je pense, personnellement, bah, que c'est la meilleure décision. Je pense que même maintenant, c'est encore le meilleur jeu de foot. Alors, pourquoi moi, j'y joue pas Parce que moi, je joue qu'en ligne. Et en ligne, j'ai déjà fait 10 fois le tour, tu vois. Moi, je ne joue pas qu'un match par semaine, tu vois quand, quand tu joues autant que moi. Bon, en fait, déjà, au mois de mars, j'en pouvais plus du jeu. Mais voilà, ceux qui n'avaient pas joué beaucoup ou qui jouent que de temps en temps. PS 2021, meilleur gameplay encore de cette année. C'est tellement triste à dire, mais c'est la vérité. D'ailleurs, cette semaine, je vais m'attaquer à FIFA. Parce que là, ça y est, FIFA, le gameplay, il est devenu éclaté. Au sol mais ça je vous réserve ça pour une prochaine vidéo et croyez-moi je vais pas les louper non plus les cocos. Allez, c'était Lutar, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine cette semaine et mardi débat cette semaine les deux invités Sébastien Abdelamid, Bruce Granek. bon, même moi je j'hallucine. Bref, je vous fais des bisous les gars. Ciao, bonne soirée.